Comply It's Part of the Game s'articule autour de neuf épisodes qui couvrent chacun un thème du droit à la concurrence. Le dispositif adopte les codes des séries télévisées à suspense avec un travail poussé de scénarisation. Chaque épisode montre une situation plausible et réaliste. Il est entrecoupé d'interactions avec l'apprenant, drag and drop, quiz, prise de décision rapide avec timer, etc. En complément, les apprenants reçoivent tout au long de la formation des conseils pratiques sous forme de pop-up. Ils peuvent également télécharger des fiches pratiques à la fin de chaque épisode. Soutenu par un solide dispositif de communication impliquant le top management, ce parcours obligatoire présente des résultats remarquables. Sur une cible de 27 000 cadres dans 60 pays, plus de 90 ont validé leur formation. Au quotidien, les zones grises du droit à la concurrence font l'objet de plus de questions aux juristes qu'auparavant et elles s'avèrent plus pertinentes. Effet de bord positif, l'image de la formation en ligne obligatoire s'est considérablement améliorée au sein du groupe et la direction de la formation a reçu de nombreuses demandes de métiers souhaitant développer des formations similaires.